Salut Allez, on y va pour cet exo sur le chapitre vecteur droite et plans de l'espace. Donc tu as ABCDEFGH qui est un cube, K qui est le milieu de HF, donc K qui est ici, et L qui est le point tel que CL égale 2 tiers de CE. Alors, tu as CE qui est là, donc CL ça vaut 2 tiers de ça, tu vois 2 tiers et 1 tiers de l'autre côté. On va passer à la première question du coup. Alors avant de démarrer, comme d'habitude, euh, je te, te demandais de liker, t'abonner, partager, etc. Ça aide beaucoup la chaîne, donc merci beaucoup d'avance on y va, justifier que ABADAE est une base de l'espace. Alors, pour montrer qu'un triplet de vecteurs est une base de l'espace, en fait, il faut montrer que ces vecteurs-là sont non coplanaires. D'accord Donc, d'habitude, on ferait un truc comme ça. AB égale AAD plus BAE. Tu vois, si on arrive à montrer ça, en fait, ça veut dire que les vecteurs sont coplanaires. Et si ça ne marche pas, en fait, ça veut dire qu'ils ne sont pas coplanaires. Donc, En général, si tu as vu d'autres vidéos, hein, tu, tu as vu un petit peu comment on faisait. Euh, on suppose qu'il existe A et B tel que ça. Et ensuite, on regarde si on arrive à une contradiction ou non. Et puis, on, on conclut sur l'hypothèse qu'on a faite au départ. Bon, là, pour ce genre de question, c'est un peu long parce que c'est tellement évident que AB, AD AE sont pas coplanaires. Vu la figure que tu as là, vu que c'est un cube, tu vois, tu as AB là, AD ici, AE là. En fait, cette base-là, c'est la base qu'on prend habituellement pour travailler dans les avec les coordonnées, de suite dans les cubes. Donc, dans cette question-là, en fait, tu peux juste dire d'après la figure, okay? exceptionnellement. Voilà, d'après la figure, AB, AD, AE ne sont pas coplanaires. Donc, AB, AD, AE est une base de l'espace. Tu vois, il faut juste savoir que trois vecteurs non coplanaires forment forcément une base de l'espace. Ensuite, question 2A, donner l'expression de CE dans cette base. Donc maintenant, on va travailler dans la base AB, AD, AE. Donc ça veut dire que AB, ça va représenter ton axe X, en tout cas le vecteur unitaire sur l'axe X. AD, pareil, sur l'axe Y, et AE sur l'axe Z. Bon. bon. Attention, ici, on ne te demande pas les coordonnées du vecteur CE. Là, c'est un exercice en fait, où on va travailler avec les expressions des vecteurs. Bon, c'est beaucoup plus lourd à manipuler que les coordonnées. Donc, dans les exercices où tu as le choix, je te conseille de prendre les coordonnées, mais là on t'impose un peu l'autre méthode, méthode vectorielle. Donc si tu veux, par exemple, le point B, on ne va pas dire qu'il a pour coordonnées 1, 0, 0, on va dire qu'il a pour expression, euh, donc le, enfin, le point C plutôt, donc 1, 1, 0, il a pour expression vectorielle AB plus AD, AB plus BC ou AB plus AD, c'est pareil. On va essayer d'exprimer notre vecteur CE en fonction, en, en fonction des, des trois vecteurs de notre base, AB, AD, AE. Donc tu peux regarder ça sur la figure avant de démarrer. CE en fait, comment tu peux y aller en passant par ces vecteurs-là, de C à E. Donc C, donc tu commences sur l'axe X, tu peux passer par D par exemple, tu vois CD en fait, c'est BA, donc c'est moins AB. De D tu vas jusqu'à A, donc ça fait moins DA. Et ensuite, tu montes jusqu'à E. En fait, tu peux y aller par plein d'autres chemins jusqu'à E, mais ce qui t'arrange dans cet exercice, c'est de passer par D, ensuite par A, ensuite par E. Alors, on va voir ce que ça donne. Voilà, CE, donc tu peux le décomposer comme je t'ai dit CD, plus DA, plus AE. Donc, avec la figure, c'est facile à voir. Alors, si tu n'as pas de figure ou si tu as l'habitude, en fait, tu peux juste, on dit, injecter des points, là. c'est la relation de Châle, donc éclater ton, ton vecteur en trois morceaux. Alors, tu peux l'éclater en autant de morceaux que tu veux, mais là, on a besoin des points D et A, donc on les injecte entre C et E, ça donne ça. Et comme je te disais, CD, en fait, c'est AB dans l'autre sens, donc moins AB. DA, bah, c'est AD dans l'autre sens, donc moins AD, et AE. Alors, quand tu dis, par exemple, CD égale moins AB, si tu veux, euh, comme on sait que tu travailles dans un cube, tu vois, CB égale moins AD, euh, c'est pas la peine de, de faire une phrase entre les deux en disant... Euh, on travaille dans un cube, on sait que les arêtes sont parallèles, que les vecteurs sont les mêmes, etc. Tout ça, tu laisses tomber en terminale, tu peux écrire ça de façon beaucoup plus rapide. Donc 2b, on va te demander la même chose, euh, en déduire l'expression de al dans cette base. Donc on va utiliser ce qu'on a fait là, en partie. Et on va regarder donc, sur la figure comment on peut aller de A à L en passant par les trois vecteurs de notre base. Donc A, L, tu l'as ici. Donc on va commencer en passant par B, tu vois, en allant jusqu'à B, ensuite jusqu'à C, et ensuite jusqu'à L. Ça va être pratique parce que C, L, on te dit dans l'énoncé que c'est deux tiers de CE, et du coup le CE, on l'a étudié là, tu vois. Donc pareil, donc, on introduit. Le point B et le point C, on éclate tout ça, ça donne ça. Le CL on remplace par deux tiers de CE, le AB le AD on ne touche pas parce que c'est déjà les vecteurs qui nous intéressent, tu vois, AB, AD. Donc on ne touche pas, et par contre le CE on va le remplacer par ce qu'on a trouvé là. Donc là mets bien des parenthèses, il faut que le deux tiers il multiplie tout ça en même temps. Ensuite tu développes. et tu te retrouves avec du 2 tiers partout, là, tu vois. Bon, ensuite, pour passer de là à là, ben, tu regroupes, en fait, nous, on veut que du AB, du AD, du AE. Tu vois, on a deux fois AB, deux fois AD, et une seule fois AE, donc on va regrouper tout ce qui est AB et tout ce qui est AD ensemble. Devant le premier et le deuxième terme, en fait, tu as des 1, on ne les voit pas, mais il y a des 1. Et en fait, là, c'est comme si tu avais, ben, je sais pas, 1X, qu'est-ce que j'ai fait, là 1X moins 2 tiers de X. Donc, comment tu ferais dans ce cas-là 1x-2 moins 2 tiers de x, bah, tu mets x en facteur, ou alors tu le, tu le fais dans ta tête, hein, mais 1-2 moins 2 tiers, ça fait 1 tiers, tu vois. Donc ça donne 1 tiers de AB, du coup. Pareil pour AD, 1-2 moins 2 tiers, donc 1 tiers de AD, et 2 tiers de E, il ne bouge pas. Alors, au passage, tu vois que les, les coordonnées qu'on a trouvées, là, par exemple pour CE, l'expression de CE, en fait, ça donnerait ces coordonnées. Dans un exercice où on te fait travailler avec les coordonnées, ça donnerait ça. Et le vecteur AL, ça donnerait du coup un tiers, un tiers, deux tiers. Et au passage, les coordonnées du vecteur AL, c'est aussi les coordonnées du point L, parce que les coordonnées de A, c'est 0, 0, 0. Okay Allez, question 3 justifier que les vecteurs AF, AH et AL sont coplanaires. Donc là, pour le coup, quand la question est posée comme ça, ben on va passer par la méthode que je t'ai rappelée ici. On va essayer de trouver une relation entre AF, AH et AL de cette forme-là. Donc AF égale A, A, H plus BAL. Là, on sait qu'ils vont être coplanaires, ces vecteurs-là, tu vois, justifier, donc on va tomber sur oui, ils sont coplanaires. Dans la plupart des questions, en fait, on me demande de montrer que les vecteurs sont coplanaires ou non. En fait. Est-ce que les vecteurs sont coplanaires Donc, Si tu veux, pour garder la même façon de rédiger que dans les autres vidéos, dans les autres exercices, ben en fait, ici, on va partir du principe qu'on ne sait pas s'ils sont coplanaires ou pas, dès le départ. Donc on va supposer qu'il existe A et B, tel que ça, et on va voir où ça nous mène. Ça devrait nous mener à aucune contradiction. Alors supposons là voilà, qu'on a cette relation-là. Et bon d'habitude dans les exercices avec les coordonnées, donc c'est beaucoup plus, beaucoup plus facile, en fait, parce que du coup, euh, tu vois, alors on va se retrouver avec quelque chose d'un peu lourd, avec des expressions vectorielles dans tous les sens. Bon, d'habitude, on fait ça avec les coordonnées. Là, j'ai poussé l'exercice au maximum avec les, les, les expressions vectorielles pour te montrer ce que ça peut donner dans ce genre de questions. Et aussi pour te montrer que si tu as, euh, si as le choix entre expression vectorielle et coordonnées, bah prends les coordonnées parce que tu vois la galère. quoi. Euh, OK. Alors, AF, on va le remplacer par AB plus AE. Alors, pourquoi On va aller voir ces, ces vecteurs-là, un petit peu AF et AH. AL on l'a déjà ici. AF et AH, on va les remplacer par AB plus AE et AD plus AE. Donc, je vais t'expliquer pourquoi. Alors le point F, il est là. Donc Pour y aller, en fait, tu fais AB plus BF, et BF, en fait, c'est AE. Tu vois, donc AB plus AE. Au passage, les coordonnées du point F, si on travaillait en coordonnées, hein, ça serait 1, 0, 1, 1, 0, 1. Bon, les coordonnées du point H, c'est 0, parce que tu ne te, te décales pas sur, sur AB. AD plus DH. Et DH, c'est AE. Donc c'est AD plus AE. Ça, ça, ça donnerait comme coordonnées 0, 1, 1. Voilà. Donc comme tu as plus l'habitude en coordonnées, je vais quand même te montrer euh, ce que ça peut donner. Donc 1, 1, 0, 0, 1, 1. Et euh, à elle, on a dit 1 euh, tiers, 1 tiers, 2 tiers. Voilà. Alors on y va, donc ab plus ae, euh, ab plus ae, donc je me suis trompé, là. Hein. c'est 1, 0, 1, et euh, ad plus ae, ben tu l'as ici, donc 0, 1, 1, et là, en fait, on va remplacer al par ce qu'on a là, ok Bon, la deuxième ligne, euh, à gauche, il ne s'est rien passé, et à droite, on a juste développé, donc, tu vois, ça te donne un gros truc, imbuvable, avec donc la même chose que ce que tu as avant, mais avec des A et des B qui viennent un petit peu partout, tu vois, A à D, A à E, euh, un tiers de B à B, un tiers de B, H, etc. Ouais. Alors, comme ce qu'on a fait là, en fait, on va regrouper tous les termes en A, B, et tous les termes en A, D, tous les termes en A, E. Alors, tu vas voir pourquoi après. Donc déjà, le A, B, il est tout seul, hein, tu vois, un tiers de A, B de B à B, donc tu le fais passer devant pour avoir le premier vecteur de ta base en premier, le deuxième en deuxième, le troisième en troisième, le mettre dans l'ordre, si tu veux. Voilà. Ensuite, tu as du A pour le AD, hein. tu as du A plus un tiers de B, bon, ici, donc A ad c'est un peu comme si tu avais AX plus un tiers de B, euh, X, tu vois, tu mets X en facteur, ça te fait a plus 1 tiers, je vais dépasser un peu là, ça te fait x facteur de a plus 1 tiers de b. Voilà, bah ici c'est le même principe, tu vois, donc on retrouve a plus 1 tiers de b devant ad, même principe pour ae, ça fait a plus 2 tiers de b. Euh, bon, alors de l'autre côté, en fait ça n'a pas bougé, mais pour que tu vois bien ce qui se passe, en fait ça te fait 1ab plus 0ad, plus 1 AE. ok. Parce qu'en fait maintenant, si tu veux que ce gros vecteur de gauche soit égal à ce gros vecteur de droite, la seule solution, bah, c'est que, que leur coordonnée soit égale 2 à 2 Bon, du coup, cette coordonnée devant AB qui vaut 1, il faut qu'elle soit égale à 1 tiers de B. Okay. 0, il faut que ce soit égal à A plus 1 tiers de B. Euh, et 1, il faut que ce soit égal à A plus 2 tiers de B. Donc tu vois, tout ça, ça te donne un, un, un système de 3 équations à 2 inconnues. Donc ça te donne ce que tu as ici. Ou ce que je te disais, 1 égale 1 tiers de b, etc. etc. Bon, ce système on va le résoudre. D'abord tu numérotes tes lignes euh, 1, 2, 3, comme ça, euh, pour que la résolution soit plus fluide après. Donc tu dis, j'isole la ligne 1. Alors pourquoi la ligne 1 Parce que c'est la plus facile. Si tu peux, tu commences par la ligne la plus facile. C'est la plus facile parce qu'en fait, tu as une équation et une inconnue, là. Tu vois, l'inconnu c'est b. Et donc il suffit que tu résolves cette équation comme tu sais déjà faire. Donc Tu peux écrire ça dans l'autre sens. Tu vois, 1 tiers de b égale 1. Donc, ça c'est pareil que b sur 3 égale 1. Donc, tu fais passer ton 3 de l'autre côté, tu multiplies. Et donc ça te fait b égale 3. Tu vois, tu peux l'écrire directement hein, sans, pro sans problème. Toutes ces étapes au brouillon, euh, toutes ces étapes, pardon, tu peux les, les faire au brouillon. Il n'y a pas de souci en terminale. Bon, maintenant. Tu continues, donc tu choisis une ligne entre 2 et 3, donc si possible la plus simple des deux. La plus simple des deux, là à droite il n'y a pas grand chose qui les différencie, c'est plutôt le 0 qui m'a fait pencher pour la ligne 2. Donc tu dis j'isole la ligne 2, et tu. Euh, comme toi tu viens de trouver B, maintenant on cherche A. Okay. Donc tu fais passer, tu l'écris déjà dans l'autre sens si tu veux, 1 plus 1 tiers de A plus 1 tiers de B égale 0, et tu fais passer ça de l'autre côté, donc ça te fait a égale moins 1 tiers de b, tu vois. Et comme B tu as trouvé que c'était 3, ça te fait moins 1 tiers fois 3 et ça fait moins 1. Donc là tu viens de trouver des valeurs là, pour 3 et moins 1. Attention, pour l'instant on n'a pas utilisé la ligne 3. Donc ces valeurs-là, il faut aussi qu'elles soient en accord avec ta ligne 3. On dit que la ligne 3, c'est une ligne de vérification. Donc on va injecter ces deux valeurs, 3, moins 1, à la place de A et de B ici, et on va voir si on trouve 1 ou pas. Donc moins 1 plus. Tu vois moins 1, parce que A vaut moins 1, et 2 tiers fois 3. 2 tiers fois 3, hop, moins 1 plus, tu vois, tu barres les 3 ici, moins 1 plus 2, ça te fait bien 1. Donc on tombe sur le bon résultat. Donc finalement, ça veut dire que les valeurs de A et de B qu'on a trouvées là, ben, elles sont OK. C'est vraiment euh, des valeurs qui te permettent de vérifier la ligne 3. Donc c'est.. Euh, des valeurs qui correspondent à la solution du système en fait. Donc le système est compatible, ça veut dire qu'il a une solution et tu reprécises les valeurs de A et de B que tu as trouvées. Et ensuite, bah, vu que tu es tombé sur un système qui est compatible, ça veut dire que ce que tu as supposé au départ, c'était vrai. Donc ça c'est vrai. Donc au passage, tu remplaces A et B par leurs valeurs et tu tombes sur ça. Voilà. Euh, et à partir du moment où tu as cette relation-là entre ces trois vecteurs, bah, tu peux conclure qu'ils sont coplanaires. Quoi. Voilà. Alors dernière question, démontrer que les points A, L et K sont alignés. Alors pour montrer que des points sont alignés, une technique qui revient souvent, hein, c'est tu formes deux vecteurs avec ces trois points. Donc en général on bloque le premier point et on forme les deux vecteurs comme ça, tu vois, donc AL et AK, et tu regardes si ces deux vecteurs-là sont collinaires. S'ils sont collinaires, ça veut dire que les points sont alignés. Allez on y va donc d'habitude on fait ça avec les coordonnées. Comme je te dis là on va pousser l'exercice le, le, le, au, au maximum. Donc on va rester avec les expressions vectorielles. Donc Al on l'a déjà trouvé euh, ici. On l'a déjà trouvé là. Okay. Donc je le remets là. Donc au passage je te remets. Donc ça voudrait dire qu'on a les coordonnées de Al qui sont 1 tiers. 1 tiers, 2 tiers. Donc ça je pense que tu as compris maintenant. Et là, il nous faut AK. Alors, AK, pourquoi c'est ça euh, Ça voudrait dire, tu vois, que les coordonnées du point K, ou du vecteur AK, hein, c'est pareil, puisque A, c'est l'origine, c'est 1 demi, 1. Demi, il y a un 1 devant le AE, on le voit pas. Alors, pourquoi En fait, là, tu peux donner ça directement, parce que justement, tu as la figure sous les yeux, tu vois. Donc, le point K, il est là. Alors, pour y aller, il faut que tu passes d'abord par le point I, donc, un demi. Ensuite que tu ailles jusqu'au milieu de la face ABCD, puisque K c'est le milieu de EFGH donc encore 1,5. Et ensuite tu montes tout en haut, donc ça te fait 1. Et tu vois les coordonnées de K, en fait, c'est 1,5, 1,5, 1. Donc si tu euh, transformes ça en expression vectorielle, bah, ça te fait 1,5 de AB plus 1,5 de AD et plus 1 AE, donc plus AE. Voilà, c'est ce que tu retrouves ici. Quoi. Bon maintenant, euh, d'habitude, comme on est plutôt comme ça, cette forme là, on fait euh, enfin, peu importe la forme en fait, que ce soit une expression vectorielle ou les coordonnées, la technique est la même. On va, on va chercher en fait à exprimer, on va chercher si on arrive à trouver une, une constante k en fait qui nous permet d'avoir une proportionnalité entre les deux vecteurs. Tu vois, ça peut être al égale k à k ou ak égale k à l, peu importe. Bon, en général, on commence plutôt par le vecteur qui a les coordonnées les plus élevées, tu vois, c'est plutôt ak ici. Donc là on va faire AK sur AL. Tu vois que K en fait est égal à AK sur AL. Alors surtout ça, tu ne l'écris pas sur une copie, c'est moi qui te le dis ici, mais en fait, on fait passer K, à K de l'autre côté, si tu veux. Donc c'est pour que tu t'en souviennes. Mais ça ne l'écris pas encore une fois. Donc tu vas faire, au lieu de faire AK sur AL, donc sur des vecteurs, en fait, tu vas, tu vas faire le rapport de leurs coordonnées, donc 2 à 2. Donc tu vas faire 1 demi sur 1 tiers, 1 demi sur 1 tiers et 1 sur 2 tiers. Okay Donc là, en, en expression vectorielle comme ça, ça revient à la même chose, tu vois, mais en plus lourd. 1 demi, 1 tiers, 1 demi, 1 tiers, 1, 2 tiers. Donc 1 demi sur 1 tiers, ça te fait 1 demi fois 3 sur 1, ça fait 3 demi. Et 1 sur 2 tiers, ça fait 3 demi aussi. Tu vois. Donc finalement, comme on trouve la même constante K en faisant ces rapports de coordonnées, ben, ça veut dire qu'en fait, tu peux passer d'un vecteur à l'autre en multipliant par 3,5. Alors, ne te trompe pas de sens. Euh, tu multiplies le plus petit par ce que tu viens de trouver. Bien. Comme on a fait le plus grand sur le plus petit, ben, ça va être le plus petit fois 3,5 égale le plus grand. Voilà, C'est ce qu'on a ici. Al égale 3,5 de Ak. Ça, ça veut dire que tes vecteurs sont collinéaires. Comme ils ont un point commun, donc je faisais pas la peine de faire une phrase pour le préciser, on le voit bien. Comme ils ont un point commun, ils sont alignés les points qui composent et qui permettent de former ces vecteurs-là sont alignés, donc A K sont alignés. Sont voilà, bah écoute, on arrive à la fin de cet exercice, j'espère que ça t'a plu, et euh, donc une dernière fois, bah je t'invite je à liker, t'abonner, partager, etc. Ça aide beaucoup la chaîne, et puis tu peux aussi aller sur mon site jebostranquille.fr, où tu retrouveras en particulier cet exercice, mais surtout des préparations EDS, de, de la gestion du stress, des cours, des stages, etc. Et puis tout est mieux présenté, organisé que sur YouTube, donc je t'invite à aller jeter un coup d'œil si tu, si tu veux. Voilà, moi je te dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao